Ben bonjour, bienvenue sur ce MOOC autour de Pharo. Ce MOOC s'intitule Programmation objet immersive en Pharo. Donc, comme première séance, je vais vous présenter les objectifs du MOOC. Donc, quels sont-ils ben, Vous allez apprendre à programmer en Pharo, ça paraît évident. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous allez comprendre et contrôler toute la syntaxe, l'entièreté de la syntaxe et du modèle, et aussi l'environnement de Faro, Pharo. c'est pas simplement un langage, c'est un environnement de programmation, il y a pas mal d'outils dedans, et donc on va vous en, vous en montrer quelques-uns les plus utiles. Euh, le MOOC ne se contente pas non plus de, de présenter Faro, on va revisiter de manière profonde les mécanismes fondamentaux de la programmation objet. Et ça c'est vraiment très intéressant, on va les illustrer par rapport à des aspects de Faro lui-même. Pour cela, on va aussi, de temps en temps, vous montrer des heuristiques de conception objet, c'est-à-dire des heuristiques qui vont vous permettre, en général, dans votre vie de programmeur, de concevoir des applications de manière plus élégante ou plus extensible. Vous allez travailler sur des vrais exemples hein, dans, dans, dans ce MOOC, et à la fin, vous allez déployer votre propre euh, application web que vous aurez construite de A à Z. Donc, le MOOC, si on regarde, il, se, il est structuré sur 7 semaines. Donc, en gros... On va commencer par les aspects syntaxiques au niveau de Pharo de façon à ce que vous puissiez très rapidement commencer à faire les exercices. Mais ce qu'on va faire, on va mélanger euh, aussi les points qui sont liés à la conception objet de façon à ce que vous puissiez comprendre très rapidement certains aspects. Et après, on regardera des aspects qui sont plus liés à, aux fonctionnalités noyaux de Faro, comme le système de fichiers ou ce genre de choses. Ce qu'il faut voir, c'est que le cours n'est parfois pas linéaire. On va revenir dans des dernières séances sur des concepts pour s'assurer que vous avez réellement compris ce dont on a parlé dans les premières séances. Dans le MOOC, vous aurez plein d'exercices et des mini-projets. Pour vous motiver, ce qu'il faut voir, c'est qu'après deux semaines du MOOC, vous aurez vu, vous aurez vu la syntaxe complète de Faro et son modèle. Et vous pouvez directement attaquer à faire des mini-projets. Donc juste quelques mots à propos de nous, donc on est trois euh, collègues, euh, ce qu'il faut voir c'est qu'on est expert en programmation objet, moi j'ai travaillé sur, des, sur les traits qui, ont influ qui sont dans per les PHP, qui ont influencé ce cas-là, on est expert en conception avancée objet, on fait partie du groupe de développement du noyau de Faro et on est auteur de plusieurs livres qui sont open source et disponibles sur le web et je vous conseille de les lire par ailleurs. Donc pourquoi Pharo? Hormis le fait qu'on participe au développement de Pharo et qu'on trouve que Pharo est un très bon langage, d'une un, manière pédagogique, Pharo est vraiment très intéressante parce que vous allez être immergé dans un monde d'objets. Vous allez simplement penser, interagir et manipuler des objets. A titre d'exemple, les boucles n'existent pas en tant que constructeurs dans Pharo. ce sont juste des messages envoyés à des objets qui sont des collections. Les conditions sont des messages envoyés à des objets qui sont des booléens. Donc vous allez, de manière constante interagir avec des objets vivants, et vos programmes vont se transformer sous vos doigts. Le fait que Pharo soit écrit aussi en lui-même vous ouvre une grande possibilité de, de, de découverte. Une fois que vous allez avoir suivi et compris les aspects syntaxiques de Pharo, le monde entier s'ouvre à, à vous, parce que l'environnement de Pharo est écrit dans lui-même. Donc, si je résume un petit peu le voyage auquel on vous invite, Pharo est un langage pur et élégant. Vous allez voir qu'il y a très peu de concepts qui sont, qui sont utilisés. Euh, il, est, il est fun à programmer parce qu'il y a cette interaction avec des objets. Euh, Pharo est très productif, vous le verrez par vous-même. Euh, en général, Pharo est utilisé dans de nombreuses universités pour ses propriétés d'enseignement et les, les aspects positifs qu'il enseigne. Et il y a un point qui est particulier, qui est souvent peu compris c'est que Faro c'est un système qui vous met en capacité de faire des choses ça veut dire que Faro c'est pas une boîte noire c'est un système où vous allez pouvoir voir comment le système est implémenté et aller modifier les choses. En fait, comme la métaphore que je prends souvent, c'est de dire que Pharos, c'est un aquarium dans lequel il y a des poissons et que vous allez pouvoir sauter dans cet aquarium et aller nager avec eux. Et ça, c'est vraiment une chose particulière. Donc, on va, développer des, on va vous montrer on vous des vidéos qui vous montreront exactement ces aspects-là. Et encore une fois, vous avez accès à l'entièreté du système.